« localisation »,« géolocalisation »,« quelle différence ?» Les termes « localisation » et « géolocalisation » sont souvent utilisés comme des synonymes. Cependant, il s'agit de deux notions différentes. La localisation, tout d'abord, désigne l'ensemble des méthodes permettant de savoir où se trouve une personne. La géolocalisation est donc une méthode de localisation, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, Qu'est-ce que la géolocalisation La géolocalisation utilise les informations de positionnement envoyées par les satellites. Votre appareil peut capter ces informations grâce à l'antenne ou à l'assistant de navigation GPS intégré. On appelle couramment cette fonctionnalité un GPS. Plusieurs types d'appareils possèdent un assistant de navigation GPS. Par exemple, les téléphones intelligents les ordinateurs de bord des voitures, les appareils photo et caméras numériques, ou encore les boîtiers GPS portatifs. Attention! Sur beaucoup de téléphones intelligents, la fonction de géolocalisation est appelée « localisation ». Cela peut porter à confusion. Retenez donc que, si vous activez ou désactivez le paramètre appelé « localisation », vous activez ou désactivez uniquement la « géolocalisation ». En conclusion, connaître les différentes méthodes permettant de savoir où se trouve quelqu'un est très pratique si vous avez besoin de préserver votre localisation.